Tous les systèmes d'exploitation disposent d'un programme pour naviguer le contenu des disques durs de l'ordinateur et des autres médias de stockage. Ce programme sert aussi à organiser et à classer les documents. Dans Windows, c'est l'explorateur de fichiers, ou plus simplement l'explorateur qui joue ce rôle. Voyons ensemble ses principales composantes et son fonctionnement. L'explorateur de fichiers est accessible à partir du menu Démarrer et la plupart du temps à partir de la barre des tâches. Une manière rapide d'ouvrir l'explorateur consiste à utiliser le raccourci clavier Windows plus E. E pour Explorateur. Impossible de l'oublier et c'est un raccourci à utiliser tous les jours. Depuis Windows 8, la fenêtre de l'explorateur a été modifiée pour inclure deux composantes fondamentales de la suite Microsoft Office, soit le ruban et la barre d'outils accès rapide. Le ruban est la zone rectangulaire située au haut de la fenêtre de l'explorateur, juste sous la barre de titre. Il est divisé en onglets. On voit ici les onglets « Accueil »,« Partage » et « Affichage ». Les onglets disponibles dans le ruban changent en fonction de l'endroit où l'on se situe. Par exemple ici, je suis dans l'accès rapide en haut du panneau de navigation. Si je clique sur « Ce PC », les onglets du ruban changent pour « Ordinateur et affichage ». De la même façon, les boutons du ruban sont soit grisés et indisponibles, ou bien « allumé et « En couleur » pour les fonctions disponibles pour un objet sélectionné. Les boutons de commande des différents onglets sont présentés ensemble dans des groupes. À l'onglet « Accueil », on voit les groupes « Presse-papier »,« Organiser »,« Nouveau »,« Ouvrir » et « Sélectionner ». Le ruban est donc une zone dynamique qui change selon le contexte de l'utilisateur. Nous y reviendrons souvent dans les vidéos sur la suite Office. Pour l'instant, prenez le temps de vous familiariser avec les commandes disponibles dans chaque groupe de tous les onglets de l'explorateur. Juste au-dessus du ruban, à gauche de la barre de titre, se trouve la barre d'outils Accès rapide. Cette zone sert à créer des raccourcis vers des fonctions que nous utilisons fréquemment dans l'explorateur ou dans les applications de la suite Office. Nous y reviendrons plus tard. L'espace de travail de l'explorateur se divise en volets. Par défaut, vous devriez avoir deux volets ouverts. Celui de gauche s'appelle le volet de navigation et celui de droite est votre fenêtre de travail principale. Vous pouvez ajuster la largeur du volet de navigation en positionnant le pointeur entre les deux, puis en cliquant et en glissant lorsqu'il change à une double flèche. Le volet de navigation contient les différents endroits où vous pouvez naviguer sur les disques de votre ordinateur ou sur vos différents médias. Par défaut, l'explorateur de fichiers ouvre dans la section Accès rapide, qui offre une liste de raccourcis vers des dossiers fréquemment utilisés, le bureau, téléchargement, documents et images. D'autres raccourcis s'ajoutent ici en fonction de l'utilisation des différents dossiers. Il est aussi possible d'ajouter un lien vers un dossier favori, simplement en glissant son icône vers cette zone. On peut effacer un emplacement en cliquant sur le bouton droit de la souris, puis sur « Désépingler de l'accès rapide ». En dessous, on peut voir « Ce PC » et « Réseau ». Selon votre ordinateur et votre configuration, il se peut que vous voyiez d'autres endroits ou services dans cette liste. En cliquant sur le chevron à gauche de « Ce PC », vous voyez les endroits accessibles sur votre poste de travail. Si vous cliquez sur « Mon PC », vous voyez les dossiers et disques durs disponibles sur l'ordinateur. Sous l'onglet « Affichage », on peut activer le volet de visualisation qui permet de voir un aperçu des documents qui offrent cette fonctionnalité, ou le volet des détails qui donne les métadonnées du fichier, c'est-à-dire le type de fichier, les dates de création et de modification, ainsi que la taille du fichier. Dans le groupe « Disposition », il est possible de changer la taille d'affichage des icônes de petite à très grande, d'afficher les fichiers sous forme de liste ou d'en afficher les détails. Personnellement, j'aime bien utiliser la disposition détails et activer le volet de visualisation pour avoir le meilleur des deux mondes. Dans la disposition détails, un clic sur l'entête des colonnes permet de trier les fichiers et dossiers en ordre ascendant ou descendant du critère de cette colonne. Par exemple, on clique sur la colonne Nom. Pour un tri en ordre alphabétique croissant ou décroissant, ou sur l'entête de la colonne « Modifier le » pour trier les fichiers du plus récemment modifié au plus ancien. Il est aussi possible d'afficher d'autres colonnes en cliquant sur l'une des entêtes de colonnes avec le bouton droit de la souris, puis en sélectionnant les champs désirés. On peut changer la largeur des colonnes en positionnant le pointeur entre deux colonnes et en cliquant et glissant la souris lorsque le pointeur devient une double flèche. Il est aussi possible de changer l'ordre des colonnes en cliquant sur un en-tête et en glissant la colonne vers la droite ou vers la gauche. Voilà, il y a plusieurs autres options dans la fenêtre de l'explorateur. Prenez le temps de vous familiariser avec celui-ci, puisqu'il s'agit sans doute d'un des programmes les plus importants de Windows qui facilitera votre apprentissage de toutes les autres applications.